je n'ai plus jamais aimé à sens unique Le vrai que j'ai un goga, mais bébé je ne suis pas nation Unies. Dans cela un c'est exagéré, pour toutes choses il y a limite La première fois que j'étais retrouvée, je savais que tu seras ma femme Je n'arrive plus à me contrôler, c'est seulement toi que je veux Je veux que tu sois ma femme, la mère de mes enfants faire un jour pour toi c'est toi que je veux parce que là tu m'as rendu prisonnier prisonnier prisonnier prisonnier oh, oh, oh. prisonnier oh. prisonnier prisonnier oh. ton amour m'a rendu prisonnier je veux me libérer mais je suis ton prisonnier Je libérer ma chute en prisonnier, prisonnier, prisonnier, oh, oh prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, prisonnier, And as always we And the core of bioomitable being a mother. Please make me Où les mousses de la bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour,